Dans ce livre, le guide du croyant biblique sur le dispensationalisme, écrit par David Walker, il est littéralement dit, gardez aussi à l'esprit, que l'enlèvement de l'église est seulement ça. L'enlèvement de l'église. Ce terme n'est pas dans la Bible. L'enlèvement de l'église. Mais vous avez entendu ce terme. Maintes et maintes fois surtout dans une église pré L'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'église. Pourquoi continue-t-il à l'appeler ainsi, alors que la Bible ne dit jamais ça C'est parce qu'ils essaient de mettre dans votre tête. Que l'Église est un groupe séparé des saints de l'Ancien Testament. Et ce n'est tout simplement pas biblique. Nous faisons tous partie du même corps et nous allons tous nous élever. Dans la même résurrection. Mais ils ont besoin que vous sépariez toujours l'Église d'Israël. Alors ils disent toujours l'enlèvement de l'Église. Ils le disent encore et encore. Et il dit l'enlèvement de l'Église, c'est seulement ça. L'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'enlèvement de l'Église Je ne comprends pas ça. Parce que ce n'est pas dans la Bible.